Euh, donc, je voulais savoir comment est-ce qu'on trouve un intérêt quant au dialogue avec une fille qui n'a pas de passion. Les femmes, du Le moi, pas. Oui, qui, qui, qui, qui, qui ne sait pas euh, euh, montrer euh, un intérêt dans un domaine euh, spécifique. C'est-à-dire Qu'est-ce si qu qui se passe, en fait Comment ça se manifeste Raconte-nous un exemple. En fait, euh, voilà, je, je, par exemple, je suis dans soirée, je trouve une fille euh, plutôt attirante physiquement. En fait, j ai, j ai, quand j'ai envie d'aller la trouver, mon souci est toujours de me dire eh, eh, « c'est tellement compliqué parce que je vais devoir faire le dialogue, essayer de trouver les sujets qui t'intéressent, trouver ses passions. » Alors évidemment, ça peut être un jeu, mais... Euh, tu, me dans, dans, une... tu me disais tout à l'heure, tu me disais tout à l'heure... Euh, avant qu'on ne raccroche pour mettre en place le, le micro et le oui. haut-parleur Tu me disais tout à l'heure qu'il y, y avait une différence Elles avaient une drôle de définition de la passion Qu'il y avait une différence de définition de la passion Et que tu avais l'impression qu'elles n'en avaient pas Non Oui J'ai mal oui. compris euh, non. Alors, alors développe, ah non. Un, développe un petit peu ça pour les, pour les chatons Comment Développe un petit peu ceci pour les chatons Les chatons c'est les abonnés à ma chaîne Ouais ouais ouais je sais <rire> euh, hum. par exemple je je, je je je voilà avec des amis on peut toujours toujours trouver un sujet de discussion le sport on peut on peut par exemple si on parle de sport on peut, on peut faire des liens sur les différents sports sur les différents euh, euh, comment dire le, le côté technique du sport euh, si on parle de de d'art bah voilà on peut on parle d'histoire de l'art et puis on rebondit sur euh, sur un peintre spécifique. Par contre, avec une fille, avec enfin, beaucoup de filles, pas toutes sûrement, mais euh, c'est souvent très difficile d'avoir un dialogue, on va dire, ouais, peut-être plus technique, ou elles, elles ont moins, un avis moins pertinent, je trouve. Elles, elles disent oui, j'aime, j'aime pas. Et puis, c'est très difficile de, de, de, de construire un dialogue sur, sur, voilà, sur cette base. Bon, alors, si... Euh, au stade où tu en es de la réflexion, et si tu ne vois pas pourquoi je t'ai demandé euh, d'enregistrer cette conversation qui était imprévue, on est d'accord que tu, tu ne m'avais pas euh, annoncé à l'avance le sujet dont on allait parler, et eh bien c'est parce que tu n'as pas vu ma dernière conférence. Tu n'as pas vu la conférence sur les barbares. Non, je ne pas encore vu, et voilà, et je ça s'entend. Et la réponse est là. La réponse est là. La réponse est là. Okay. La Alors. réponse est dans la drôle de définition et la bizarre idée qu'ont les barbares de la qualité. Donc tu, je vais la linker à la fois dans le coin supérieur droit de l'écran, et à la fois en description de la vidéo, ces fameuses descriptions que vous ne lisez jamais, parce qu'ensuite vous me dites, ah mais c'est quoi le lien, comment on fait pour te contacter Tout est en pied de page, tout est en description. Quand tu l'auras écouté, ça fait un petit peu moins de deux heures, ça va faire 1h40, 1h43, 1h47, tu comprendras que... Ce n'est pas une discussion de toi, enfin j'allais dire ton prénom, pardon, je ne vais pas révéler ton prénom si tu ne m'en donnes pas le droit, donc on va t'appeler euh, euh, Jérôme, oh, c'est pas, pas Jérôme contre une femme en particulier, ce n'est même pas tous les hommes contre toutes les femmes, ce n'est pas une partie des mmh. hommes contre une partie des femmes, ça s'appelle la pensée civilisée versus la pensée barbare. Je ne suis pas en train de dire ouais. que tous les hommes sont civilisés et Que toutes les femmes sont des barbares Il y a évidemment des deux dans les deux camps et Tu comprendras qu'il suffit à quiconque je, je mets au défi, vous me le direz en commentaire Si vous avez écouté attentivement, pris des notes Et compris ma vidéo sur les barbares Sur, sur la, ma conférence enregistrée si vous avez notamment jeté un œil au slide, que je mets en libre accès 100% gratuitement sur mon site, où je mets également des extraits du livre, les slides importants, les conclusions importantes, la hiérarchie et les concepts, tout ça, le lien est également ci-dessous, ça commence par omninfluence.com. Si vous avez fait ça, eh bien vous comprenez que Yves a une définition du savoir, comme il le dit lui-même, qui est euh, verticale, alors que les barbares ont une définition... Du, du, du plaisir qui est horizontal. Quand tu nous dis euh, que parler euh, musique ou que parler histoire ou que parler art, c'est remonter le temps et c'est créer des liens et des médiations entre les artistes qui se suivent, c'est exactement l'exemple que Barico et donc moi-même humblement euh, avons pris euh, pour la séquence sur la musique qui consistait à mettre en perspective Haydn, Mozart, Bach et. et et, euh, merde, et, et Schubert, c'est une, une, une, une, une conception verticale, hiérarchique, qui consiste à dire que connaître un sujet, c'est savoir remonter le temps, remonter la colonne vertébrale des gens qui l'ont étudié, ou développé, ou professé, ou pratiqué avant, bah, avant, avant, euh, avant toi, tout simplement, et euh, c'est être en mesure de, de, de connaître le contexte dans lequel ça a été créé, de connaître le, les, euh, les, enchaînements, le, les, en, les enchaînements logiques, les grandes dates. Hein, en gros, on pourrait dire qu'en politique, ça consiste à faire du Zemmour. Voilà. Je, ne, je ne suis pas un inconditionnel, je ne communie pas dans la chapelle Zemmour, que je l'ai déjà dit et démontré euh, à plusieurs reprises, mais néanmoins, il est l'exemple, de la logique civilisée dans l'argumentation politique c'est-à-dire que quand tu lui parles quand, le, quand es posé sur la table de la discussion un sujet son premier réflexe c'est à quelle époque ça me renvoie à quoi ça me fait penser en quoi c'est l'écho des années 80, 70, 60, 50 de la 4 e république, de la 3ème etc de la monarchie, de l'empire, du royaume hein euh, et... En, en, euh, en face de toi, tu discutes avec des gens, des barbares, pour qui l'intérêt d'un livre, l'intérêt d'une œuvre ou l'intérêt d'une idée n'est pas sa fidélité et sa cohérence avec un corpus d'idées tiré de l'origine des temps, mais la qualité et l'intérêt, c'est qu'elles permettent d'y passer le moins de temps possible et qu'elles permettent de rebondir immédiatement sur une autre catégorie d'idées. Ok. C'est-à-dire qu'une ex mais... expo exposition n'est pas le moyen, je caricature à peine, hein, j'exagère je, je, je, à peine l'exemple, une exposition n'est pas le moyen de confronter la vision d'un artiste qu'on avait de, de vu de façon euh, imagée euh, su, sur internet ou dans sa tête ou dans un bouquin, et pour éventuellement ensuite aller approfondir telle période de, de, de son œuvre, une exposition est le moyen pour un barbare de visiter un endroit qu'il voulait voir, de visiter un palais, de visiter tel immeuble, de passer par tel quartier parce qu'ensuite il doit se rendre ailleurs, ou de pouvoir le glisser dans une conversation dont, dont, qu'il sait qu'il aura bientôt, ce qui lui permettra dans cette conversation, en se valorisant un petit peu, d'obtenir autre chose. Ce qui compte dans, dans la logique barbare, c'est la séquence, c'est-à-dire que la, la, la valeur de ce que tu dis, ce n'est pas le degré de connaissance que tu as accumulé ou la pertinence de l'argument, c'est est-ce qu'elle est -ce qu me permet de rebondir dans un autre truc plaisant, très très vite. Quel lien je peux tisser à la surface des choses, au lieu de creuser en profondeur Et toi, si, tu as une, si en plus d'être un homme, tu as une tendance un petit peu analytique, un petit peu, mmh. euh, on va dire, euh, j'allais dire nerdique, mais c'est pas gentil, on va dire analytique, eh bien, c'est mmh. quelque chose que tu ne, que, que, qui te paraît profondément insensé. Puisque tu n'as pas la même définition de la qualité. Tout à fait. Et, et il faut que tu comprennes cette opposition logique-là dans un premier temps, et il faut également que tu comprennes que la mutation est irréversible, et que tu es toi-même, c'est la beauté de ce livre, et c'est ce que j'ai essayé de retranscrire humblement et peut-être imparfaitement dans la conférence, c'est que tu es toi-même barbare sur des sujets dont tu n'as pas conscience, et que tu ne peux pas être trop dur avec ceux et celles qui le sont sur des sujets où tu ne l'es pas. Mmh. Oui, tout à fait. Tout à fait. Euh, mais c'est pour ça, je, je, je, je, je me disais, euh, je, je précise, hein, je, je n'ai encore fait que deux séminaires, être sexué et le brise-glace. Et là, j'allais démarrer... Je n'ai pas fait la deuxième partie du brise-glace, -brise j'ai téléchargé le badinage. Je pensais que le badinage allait m'aider justement à être plus léger, entre guillemets. Plus... plus, plus euh, j'ai pas le mot, volatile, enfin, moins sérieux quoi. Oui, plus, euh, plus, euh, plus à l'épiderme des choses et moins dans le derme. Plus sur la peau ouais, ou que sous quoi. la peau. Oui, oui bien, mais hein, c'est... Voilà. On, on va dire survoler les choses, on va dire amuser plus, un peu plus quoi. Mais ce n'est pas nécessaire qu'avec les femmes, c'est vital... Pour comprendre que tu es confronté sur 80-90% des sujets qui t'entourent à des gens qui sont dépassionnés. Mmh. Et donc tu ne peux pas aborder des dépassionnés avec une logique de passionné. Oui, tout à fait. Mais bon, on va dire les mecs, euh, je m'en fous un peu parce que euh, j'ai des amis et bon, peu importe. Mais les filles, on va dire, c'est différent. Parce que là, j'essaie euh, quand même de sortir avec des filles. Donc c'est quand même ça le but... Euh... Mais regarde la lune, ne regarde pas le doigt. J'ai bien compris que tu voulais baiser des meufs, mais écoute quand même ce que je te dis. Mm -hmm. ok. Ok. Tu es obligé... J'ai compris ton objectif et je ne fais pas semblant de ne pas l'entendre. Mais la, la réponse, c'est pas un algorithme pour baiser des meufs. D'accord. Enfin en tout cas, ça sera pas ma réponse. Si c'est ça que tu veux, va la chercher ailleurs, mais ça sera pas chez moi. Non, non, non je, je voulais savoir. Ma réponse... trouver plus oui. Parce que... Alors, voilà, finis la question que, je, que, tu, que tu venais de commencer à prononcer. Euh, bah, comment trouver mon intérêt pour me passionner des gens non passionnés, ou des filles non passionnées, <rire> voilà. Quand tu, quand tu auras écouté cette conf, tu comprendras que la beauté du... S'il y en a une, en tout cas, du geste du barbare c'est leur capacité mmh. à dessiner des liens qu'on appelle des séquences, ou des séquences synthétiques si elles sont très, très, très coagulées au même endroit, donc des liens ou des séquences, entre des connaissances superficielles et diverses de différents domaines. Chaque, aucune, de ces, aucune de ces connaissances dépassionnées n'a l'assise, l'histoire et la profondeur de la connaissance d'un passionné, mais elle réalise à la surface des choses une espèce de dessin, un dessin vif d'un mouvement continu et spectaculaire. Ce sont les, les concepts barbares et ce sont les critères de qualité. C'est comme... Euh, euh, tu, tu retrouves beaucoup, tu devines beaucoup de la barbarie des gens dans leur rapport au voyage. <coughs> Quelqu'un qui te dit... Euh, oui. Quelqu'un qui te dit... Euh, qu'il a énormément apprécié, qu'il a beau, qu'il a été, euh, excuse-moi, je pense en italien, j'allais dire colpito, euh, comment on dit en français, euh, qu'il a été ému, qu'il a été touché par, euh, je sais pas moi, euh, les îles éoliennes en Sicile, bon, comme ça m'est mmh. arrivé, moi, mon premier réflexe, c'est d'aller me documenter rapidement sur les îles éoliennes en Sicile, et de lui dire que ça pourrait me plaire, et que s'il souhaite y retourner, je serai de la partie. D'accord mm -hmm. Mais pour, exactement mais... le même respect <rire> Mais c'est ce que tu vois bien, tu vois bien, tu vois bien, tu vois bien, que, tu vois bien que ton problème, c'est pas de baiser des meufs, c'est de comprendre la psychologie humaine. C'est ce que j'essaie de t'expliquer depuis un quart d'heure. Oui, oui, oui. Tant que tu ne comprends pas la psychologie humaine, tu es condamné à en souffrir. Donc, essaie de comprendre. Donc, on me... On, donc, Je reprends l'exemple des îles éoliennes, mais... Si mon interlocuteur est barbare, son réflexe ça va être, euh, bah écoute Stéphane, euh, euh, c oui, euh, pourquoi pas mais enfin moi tu sais euh, j'en viens donc euh, a priori euh, euh, il, le monde est tellement vaste à découvrir, il reste tellement de choses, euh, je vais pas forcément y retourner tout de suite, voire pas du tout. Pourquoi Parce que creuser, revoir sous un autre angle, à une autre saison avec une autre inclinaison de la lumière, euh, d'autres odeurs, d'autres parfums, un autre contexte, c'est une perte de temps pour quelqu'un qui est occupé à faire un dessin à la surface du globe et à accumuler le plus d'expériences de, de, de, de, de, de, possible, le plus de points possible, et euh, dans un mouvement continu qui ne s'arrête pas et spectaculaire. Mmh. Va, ce, qui, ce qui va compter, ça, ça ne va jamais. L'inverse le, le, de la qualité, ça va être la perte de temps, ça va être l'arrêt. Il faut, il faut qu'un qu voyage soit une étape au cours d'une croisière. Croisière qui, elle-même, doit être l'occasion de croiser euh, un peu de voyage, un peu de musique, un peu de cinéma, un peu de baise, un peu de biture, un peu de tout. Tu vois Mmh. Et là, mmh. et là, dans la définition du barbare, ce sont des vacances réussies. D'accord. C'est drôle parce que... Euh... Oui J'ai... Vas-y. J'allais dire, c'est drôle parce que mon, mon, mon, mon ex-femme, <rire> c'était comme ça quoi. Elle voulait juste voir euh, les, les, les immeubles connus, les, les trucs où tout le monde va, mais par contre s'intéresser à la culture, les gens, comment ils vivent vraiment, qu'est-ce qu'ils ont comme habitude, les quartiers qui ne sont pas connus, en fait. Euh, moi, je faisais un plan de, de, de chaque endroit où je voulais aller voir, et ce n'était pas les endroits où les gens... Bien sûr, je voulais voir les grands monuments, mais je voulais aussi voir d'autres choses, et pas juste la surface du truc. Et, euh, et voilà, c'est drôle, quoi, que tu, tu fasses euh, euh, référence à ça. Mais parce que qu'est-ce qui se passe si tu empêches un barbare... De voir, le Colisée et le, le, le, de voir le Colisée et le Vatican à Rome, il est, mmh. il est angoissé à l'idée que dans la suite de son dessin, dans la suite de sa séquence, c'est-à-dire dans ses rencontres suivantes, il ne pourra pas valoriser son voyage à Rome. Pourquoi Parce qu'il devra avouer qu'il n'a pas vu l'immanquable. Oui. Qu'il a manqué ouais. l'immanquable et donc ça rendra son voyage entre guillemets euh, inutilisable et non valorisable parce que tout ah ouais. ce qu'il aura vu ou fait d'autre ne sera pas utile, ne sera pas pertinent ne sera pas mobilisable dans la suite de sa croisière virtuelle mmh. ouais. Ce sera des, ce sera des, des savoirs des expériences j'utilise ce mot à dessin qu'il ne pourra pas euh, qui ne seront pas autant de jetons qui débloqueront d'autres conversations. De la même façon que les, les, euh, la, la, femme, la femme adulte ne va jamais se mettre à apprendre une langue ou un art par euh, comme déclenchement d'une passion soudaine ou par envie de comprendre en profondeur, mais ça va toujours être mmh. pour pouvoir aider son enfant à l'école. Ou parce que, ou comme ma mère par exemple, ce que, ce que je m'apprête à dire est vrai, elle a appris la langue des signes à une époque, pourquoi Parce que j'ai un de mes cousins qui est malentendant. Mmh. Il n'y a pas, il n'y a pas chez les barbares, d'approfondissement de, de, de, de, de, d'un savoir par plaisir de le, de le redécouvrir nouveau et subtil chaque jour il faut que ça s'enclenche et que ça soit un besoin et que cela permette de, de, de faire le pont entre deux séquences. Un petit, un petit peu comme si une expo ou une pièce de théâtre était le pont nécessaire entre l'apéro et le dîner ou entre le dîner et la baise. Euh, C'est... C'est la grande déprime Moi je, je, je ferai euh, J'ai tendance à promettre les vidéos Longtemps longtemps à l'avance en ce moment Mais après tout j'ai raison de le faire Puisqu'au niveau des scores d'audience ça marche Donc je vous ai parlé pendant des mois De la conférence sur les barbares Je vais maintenant vous parler pendant des mois De la vidéo que je ferai sur Jean-Laurent Cochet Qui m'a qui beaucoup appris Qui est un de mes grands professeurs Enfin qui était peut-être mon plus grand euh, professeur et, et je me rappelle d'avoir été particulièrement heurté et presque blessé de la réaction de gens que j'avais euh, emmené le découvrir dans ces cours publics du lundi soir. Personne qui sortait du cours, un cours qui durait euh, de mémoire euh, deux, une heure et demie, deux heures, et dont la première phrase à la sortie du cours, c'était On est dans quel quartier et qu'est-ce qu'on mange mmh. Comme si ce cours. Comme si cette, cette, euh, cette expérience était un pont, un point, un, un navet de valeur que par sa, géog sa géographie sur la carte de Paris. Dans quel quartier on est, et ça nous met à côté de quel métro pour aller ailleurs prolonger la soirée. Ce qui compte, c'est le dessin global de la journée et de la soirée. Chacune des pauses, pour un barbare, n'a pas d'intérêt. Et si la pause se prolonge trop... Peu importe les informations qu'on qu qu y acquiert, on développe de l'angoisse et de la culpabilité de manquer le reste du monde. Ok. Donc, pour, pour, pour résumer, si, si, si je veux euh, discuter avec ce genre de barbare, je dois euh, être moins profond Tu dois comprendre comment il fonctionne tu dois comprendre leur définition de la qualité, tu dois les observer dans leur écosystème naturel, tu dois mmh. remarquer toi-même dans quel domaine tu te comportes comme un barbare, car il y en a forcément, mmh. et tu dois jouer avec les cartes de ces gens. Et tu remarqueras à la fin qu'effectivement, dans cette définition-là, il, il y a nettement plus de femmes que d'hommes qui... qui qui joue selon ces règles. Ok. Mais en général, les, les sujets dont... dont euh, ouais, je, non. Si, si je suis par exemple barbare dans un domaine, en général, je ne vais pas l'aborder. Moi-même, de moi-même, je ne l'aborderai jamais. Ou, ou, ou, ou par curiosité, je poserai une question, je dirai, voilà, euh, qu'est-ce qu qui fait dire ça, ou parle-moi parle plus de ça. Oh, tout ça est un petit peu théorique. Euh, les... C'est un peu de la PNL à la petite semaine ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire tu, tu me demandes de te dessiner une espèce de, de logigramme de dialogue complètement théorique à base de si j'entends ça, qu'est-ce que je dois dire Non, mais ben ça c'est pas mon truc. Non, non, non, non, non, je, je, non je, je ne vais pas jusque-là, non, non, non, c'est juste, juste je vous ai remarqué que euh, si j'étais un barbare dans un tel domaine en général je ne discuterais pas de ce domaine-là où j'essayerais de de, de, comment dire, de, de, de demander à un, un spécialiste du domaine voilà oui mais tu vois que c'est encore une logique civilisée entre guillemets c'est à dire d'aller oui. voir un spécialiste oui aller voir un spécialiste c'est aller voir quelqu'un qui n'a fait que ça toute sa vie et qui va ralentir ta discussion en te posant des questions qui te font chier mm -hmm. et oui ouais. au moins je crois. Un spécialiste, c'est quelqu'un qui va te demander de formuler ton besoin. C'est quelqu'un qui va te ralentir. La logique barbare, c'est pas de ralentir, c'est d'accélérer. C'est pas de chercher un spécialiste, c'est de chercher une solution. Okay. Un vrai un vrai spécialiste est quelqu'un qui remet les choses à plat et qui t'incite à repartir du départ et à repartir de ton besoin et de ta quête initiale et à mettre en place une architecture euh, te permettant d'arriver un jour à une ébauche de solution, mais en prenant tout le temps nécessaire. Ça, c'est une logique civilisée. Ah. Une, logique, une logique barbare, c'est, quelle que soit votre situation, euh, booster vos résultats de 50% en 15 jours. Oui, ouais, ouais, tout à fait. Ok. Donc après, une fois que tu as fait tout ça... Eh bien, tu es confronté, au... tu es confronté euh, comme le conclut Barico à la fin du livre, tu es confronté au, au phénomène de la... de la rivière, de la crue du fleuve qui emporte ta maison et tu te dis qu'est-ce que je sauve Sachant que c'est une mutation logique qu'est-ce que je sauve Sauve, -E, S-A-U-V-E, Qu'est-ce que je sauve ah, oui, oui. Ouais. Sachant que c'est une mutation anthropo-logique, et sachant que c'est la plus grande pente naturelle de l'homme, et euh, ça passe notamment par la femme, comme on l'a vu, hein, l'homme et la femme et la pente de l'homme, euh, du coup, de toute ta, tu as deux bras pour sauver ce qui t'est le plus cher, qu'est-ce que tu prends Si la crue du fleuve emporte tous tes meubles, mm -hmm. qu'est-ce que tu prends dans tes deux bras qu Qu'est-ce qu que tu as le temps de sauver et qu'est-ce que tu désires sauver Dans quel domaine continueras-tu contre vents et marées et crues de fleuves à appliquer une logique d'expert, une logique verticale, une logique d'historien, une logique d'archiviste, une logique de civilisé Et dans lesquels vas-tu sombrer dans la facilité C'est un débat qui t'appartient. Ok Ouais. Euh, Moi, je sais dans quel domaine je continue, évidemment. Ouais, ouais, ouais, bien sûr. Ok. Ça va. Euh, je voulais te poser une petite question. J donc, comme je t'ai dit, j'ai fait euh, séminaire euh, « Être sexué » et euh, euh, juste euh, la matinée de euh, brise-glace. Est-ce que tu me conseilles de faire aussi euh, l'eau de moitié c'est euh, un, euh, un peu une question de barbare, euh, ça. Est-ce est que je fais l'intégralité d'un circuit logique ou est-ce que je prends un petit bout de chaque À ton avis C'est toi qui vois. D'accord. Ben, tu vois, ta question est la conclusion parfaite à cette discussion. Ta question est la conclusion parfaite à cette discussion. Est-ce que je prends un petit bout de chaque pour avoir un petit mmh, échantillon mmh. de tous les goûts ou est-ce que j'éprouverai du plaisir à, à avoir l'intégralité ouais. du contenu sur un sujet C'est parce que on a droit à deux, bah comme je suis VIP intégral on a droit qu'à deux séminaires donc tu vois je me réjouis déjà des suivants donc c'est pour ça Oui, bah si voilà. tu veux tu peux devenir VIP ça. premium comme ça tu en auras trois Ok, d'accord je t'invite à consulter ton compte, il y a une petite ouais, nouveauté. Je parler tu, dans, dans, ton, dans, je crois, de... ouais, ouais, tout à fait. Regarde ton compte VIP sur Homme d'influence et... De, de voir euh, la vidéo sur les barbares et je vais le faire. Voilà, tu as deux choses à faire, c'est regard... écouter ma conférence sur les barbares okay. et lire la fiche de lecture que j'en ai publiée sur mon site à défaut de lire le livre original. Et ensuite, consultez ton compte Homme d'influence où tu verras la nouveauté, euh, mmh, okay. euh, verras la nouveauté euh, VIP Premium avec la phrase, euh, avec la petite phrase à côté euh, de quelqu'un euh, que, que je pense beaucoup connaissent ici qui dit euh, Le Premium, au-dessus, au il n'y a plus rien. Voilà, Jean ou Jérôme ou Carl, ou je ne sais plus comment tu t'appelles. Okay. Je, je te souhaite une bonne journée et j'espère que l'ensemble des chatons aura été euh, attentif. Il, il. C'est toi qui as dit ton prénom, après il ne faudra pas me le reprocher Donc Yves et... Oui. et et, okay. je, et ouais, oui, tout à il n'y a aucun souci À l'ensemble des chatons, je vous ai listé euh, un certain nombre de conseils de visionnage et slash ou de lecture au cours de la vidéo Tout est en description Je vous encourage maintenant à y sauter sans plus attendre Bonne journée à tous Monsieur, voilà, ici, où ma main passe. On dirait des, des lumières fatiguées de vendredi soir.